Je dirais d'abord euh, bonne année à nous tous. Hein? Euh, très content de nous revoir encore en 2020. Et je dirais avant de commencer euh, euh, ma prédication aujourd'hui, je dirais merci à tous ceux qui ont soutenu, je dirais, euh, cette air cette année 2019 merci euh, pour vos prières merci euh, pour vos sacrifices merci aussi pour euh, le soutien financier je dirais merci en tout et pour tout et je vais encourager encore euh, ceux qui sont là euh, vraiment pour se sacrifier euh, tout le temps, ils étaient avec nous euh, dans des retraites, euh, dans les nuits de prière. Je dirais continuer, continuez, parce que euh, nous allons vers la fin euh, du temps. Dites Amen. Et je dirais aussi à toute personne qui était faible, peut-être des problèmes, peut-être des découragements. Je vais vous encourager de vous rejoindre et prier parce qu'un jour les disciples ont demandé à Jésus les jours où il va revenir où sera la fin du monde même Jésus dira que je ne sais pas seulement le père qui le sait personne sait ces jours-là et nous devons être prêts chaque jour aimer la prière demeurer dans la présence de Dieu c'est là et très important. Amen. Amen. Je vais demander à l'église de prendre place. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à partager avec vous. Moi. moi, je ne je sais pas si je vais dire euh, comme une prédication, mais moi, j'ai considéré ça comme un conseil conseil d'un père, conseil d'un père à ses enfants, un conseil d'un berger au prévi, un conseil d'un pasteur à l'église de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai, aujourd'hui, c'est notre premier dimanche en 2020. Nous aurons le temps de, voilà, de, de recevoir ce conseil les temps de Sainte Seine et les temps aussi de prier pour nous, pour toute l'Église. Je dirais que la prière euh, de ton pasteur, la prière de ton père spirituel est très important, est très important pour cette année. Souvent, on les fait le 31 décembre, mais vu on n'est pas toujours là, nous tous, on avait prévu ça pour aujourd'hui. Malheureusement, on n'est pas là tous. On verra si on peut le continuer le dimanche, le dimanche prochain. Et moi, je pense que, à tant que père, un mot euh, de la part du Seigneur est très important pour euh, cette année 2020. Ma prédication au jour d'aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai intitulé ça comme euh, les conseils, les conseils d'un père. Et J'ai quelques points que je vais, euh, je vais partager avec vous. Ce sont des points très importants pour, euh, pour cette année. Et je dirais à quelqu'un de retenir, de retenir euh, ces euh, ces conseils, souvent, chaque année, j'ai cette habitude de donner ces conseils. Moi, je pense que ça apportait, ça apportait beaucoup, beaucoup de fruits. Je pense que ça peut aussi apporter des fruits dans ta vie. Vous savez, chaque famille a un père, a aussi une mère. Et lorsque les enfants sont nés... Ils ont l'habitude d'avoir l'éducation de leurs parents, c'est-à-dire l'éducation que les parents donnent à ses enfants. Et même à l'église, même à l'église, euh, les enfants de Dieu, ils doivent être côtiers ou ils doivent être dirigés, aidés par leurs père spirituels. Ils doivent avoir une mode de vie, une façon de faire des choses façon d'obéir les choses par rapport aux conseils à l'air à l'air père spirituel de l'air père spirituel plutôt voilà pourquoi vous allez remarquer euh, tu peux raconter quelqu'un qui, qui prêche peut-être les gens disent que non mais lui il prêche vraiment comme son pasteur lui il parle vraiment comme son pasteur sa façon de prêcher sa, sa façon de, de, de, de diriger les choses c'est vraiment comme son pasteur, parce que c'est cette personne il a très bien accepté les conseils et la direction de, de, de son père spirituel. Et cela est très important. Souvent, on dit dans la famille que cette personne n'est pas éduquée, il a loupé l'éducation. Et au jour d'aujourd'hui, même dans l'église, il y a des personnes qui marchent comme ils veulent. Il y a des personnes qui font des choses comme ils veulent. Mais moi, je dirais que nous avons un éducateur qui est Jésus-Christ, un modèle. Et Jésus a disposé quelqu'un au milieu de nous pour qu'il soit aussi un modèle pour nous. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira que soyez mes imitateurs comme moi je suis en Christ. Cela veut dire un enfant qui ne sait pas Suivre les conseils de son père. C'est difficile que cet enfant puisse réussir dans son parcours. C'est difficile que cet enfant puisse être béni dans son parcours. Cela est très important. Vous allez remarquer que si un enfant est trop petit, si vous ne le dites pas, si vous ne donnez pas de bons conseils, lorsqu'il va grandir, il va commencer à ramasser des conseils partout. Et ça peut détruire son éducation. Un enfant de Dieu, il doit avoir une base de son père. Cela est là, très important. Premier point que je veux partager, ça se trouve dans le livre de, de Deutéronome chapitre 8. Nous allons lire les différents versets. Parce que nous allons parler des différents points. Et dans le chapitre 8, il s'était avant celui qui a trouvé, il peut nous dire la parole de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'éternel ton dieu car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer comme il est fait aujourd'hui son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Si tu oublies l'éternel ton dieu et suis d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous avertis expressement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait disparaître devant vous parce que vous n'aurez pas écouté l'Éternel, votre Dieu. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Ça, c'est une recommandation. Recommandation, suivez-moi s'il vous plaît. C'est une recommandation ou conseil que je vais dire. Que Dieu avait recommandé à Moïse de dire aux enfants d'Israël lorsque lorsqu'ils étaient préparés pour aller au terre promise vous allez remarquer déjà que Moïse était destiné pour entrer avec les enfants d'Israël à la terre promise lui il n'était pas entré Dieu avait trouvé bon par rapport à l'obéissance, à la désobéissance de Moïse, Dieu a dit que monte et regarde la terre promise de loin, mais tu n'entreras plus. C'est par là que Dieu avait pris la vie de Moïse. Mais Dieu dira à Moïse, que, aux enfants d'Israël plutôt, au verset 17, il a dit Garde-toi de dire. À ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Garde-toi. Vous savez, 2019 est passé, nous sommes maintenant à 2020. Vous allez comprendre que nous avons passé beaucoup de choses qui étaient trop difficiles. Des fois, nous avons passé des combats qui étaient trop durs. Moi, particulièrement, j'ai perdu deux personnes de ma famille. J'ai perdu ma grande sœur, j'ai perdu ma petite sœur qui était enterrée hier. Ce sont des choses qui sont peut-être faciles à voir, faciles à écouter. Mais si tu restes toi-même, tout seul, il n'y a personne. Tu commences à réaliser, tu commences à penser comment est-ce que vous étiez, comment est-ce que vous avez grandi, comment est-ce que vous disputez, comment est-ce que vous attiraillez, comment est-ce que, comment est-ce est que, comment est-ce que. Une fois tu regardes, tu es là, tu dis Dieu merci, parce que jusqu'à aujourd'hui, je continue quand même à vivre. Peut-être dans ton entourage, il y a aussi choses qui sont passées. Tu t'a épargné dans des accidents qui étaient trop, trop, trop compliqués. Imaginez, tu roules dans la voiture du 1er janvier jusqu'au 1er on est les quatre Jusqu'au 4 janvier 2020. À aucun moment tu as eu un accident. Faites, combien de personnes qui ont de l'expérience plus que toi dans la voiture. Ils se sont tués eux-mêmes. Tu prends le métro presque chaque jour, tu te réveilles le matin. Tu ailles travailler. Il y a d'autres personnes qui ont eu des accidents très compliqués. Mais toi, le milieu où tu travailles, tu travailles dans un milieu aussi très dangéré. Même un petit blessure. n'a pas eu ça voilà pourquoi dieu dira aux enfants d'israël en égypte vous passez des moments très difficiles très compliqués vous plairez chaque jour souvenez-vous à chaque fois moïse est allé chez pharaon pour réclamer la libération des peuples d'israël Pharaon multipliait encore des travaux forcés pour les enfants d'Israël. Il multipliait encore la, la souffrance. Et Dieu dira maintenant vous allez sortir, vous, vous êtes sortis. Vous allez gagner maintenant la terre promise. Garde-toi de dire que c'est par ma force. Garde-toi de dire que c'est par ma bonté. Garde-toi de dire que c'est par mon amour. Garde-toi de dire que c'est parce, parce que moi j'avais fait ceci. Voilà pourquoi, bien aimer les choses qui peuvent nous pousser à voir l'amour de Dieu. Les choses qui peuvent nous pousser à aimer Dieu. Les choses qui peuvent nous pousser, frère, à rester toujours dans la présence de Dieu. Les choses qui peuvent nous pousser en disant que non, je ne peux pas rester à la maison. Il y a une retraite de prière. Je ne peux pas rester à la maison. Il y a une nuit de prière. Je ne me sens pas bien, mais je vais aller prier Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que frère, tu ne sais pas quand. Ensuite, tous l'Internet. j'ai regardé comment la famille de ces comédiens plaire cet homme, il a parlé avec des gens. Il y a un autre qui a dit que je parlais avec lui à 21h. L'autre, il a dit que j'ai parlé avec lui à 23 heures. Il était bien, il n'était pas malade. Mais le matin, au milieu de la nuit, il est parti. Frère, nous devons prendre conscience. On n'est pas plus que les uns et les autres. Ce qui est arrivé à l'autre, ça peut arriver à toi. Moi, j'ai toujours l'habitude de donner cet exemple pour ma mère. J'ai pensé que c'était une femme immortelle, elle ne pouvait pas mourir un jour. Ça passait même pas dans ma tête. Ça passait même pas dans ma tête qu'un jour, je ne peux pas, je ne peux pas manquer cette femme. Mais lorsque c'est arrivé, c'était compliqué. Quand nous voyons des personnes que, que nous aimons beaucoup, que nous portons dans nos cœurs, ils partent, ils partent. Frère, à combien plus fortes raisons, toutes ces circonstances nous poussent vers Dieu. À reconnaître les bontés de Dieu, à reconnaître que ce que je suis aujourd'hui, j'avais parlé sur la reconnaissance, frère. Une personne qui est reconnaissante, ça se voit. Il n'a pas besoin de donner des raisons pour Dieu. Il n'a pas besoin de faire un peu de fière pour ah? Dieu. Ah? Dieu savait. Vous savez, si c'était un homme qui rappelle les enfants d'Israël comme ça, peut-être tu vas dire que non. Tu me rappelles toutes ces choses parce que tu m'as fait ceci, parce que tu m'as donné ceci. Parce que tu m'as fait ceci, parce que tu m'as fait du bien, c'est pour cela que tu me rappelles cela. Mais je Dieu va rappeler les enfants d'Israël en disant que regardez d'où vous venez là vous avez beaucoup souffert maintenant vous allez entrer dans la terre promise là où tout sera bon pour toi vous aurez des terres vous allez bien manger il y a le miel il y a tout là-bas mais garde-toi à dire à ton cœur. Vous savez, j'ai aimé le verset. Garde-toi de dire à ton cœur. Vous savez, il y a des choses que nous disons dans nos cœurs que les autres ne peuvent pas voir. Le cœur, c'est un lieu secret où personne ne peut pas détecter oui. ce qui se passe dans le cœur, à moins que Dieu te révèle. Et les seules personnes qui connaissent le cœur de l'homme, frère, c'est Dieu. Oui. Voilà pourquoi, frère. C'est un conseil de verre que je vais te donner aujourd'hui. Ah. Tu sais, en 2019, tu étais une personne qui pensait que le monde t'appartient. Tu étais une personne, tu pensais qu'avant que je vienne à l'église, je fais une sacri un sacrifice, je viens prier, je viens entrer dans les retraites où je viens servir Dieu. Ça m'importe peu. Je ai pas besoin de ça. Un frère, regarde, combien tu as laissé, combien de fois tu as écouté qu'ils sont morts. Il était enterré tel jour. Il a eu des accidents. Combien de fois il a eu visiter les gens à l'hôpital Les gens qui marchaient comme toi. Mais Dieu t'a fait grâce. Une façon de reconnaître la bonté de Dieu, frère, c'est de les servir. C'est être réglos, fidèle, obéissant en lui. Et ce Dieu-là continuera à te bénir. Continuera à te protéger. Frère, moi j'ai toujours dit, sans Dieu, nous ne sommes pas protégés. Sans Dieu, nous n'avons pas à dire que non, il y a quelqu'un qui peut me protéger. Non, frère. Pensez à cela. Ne dis jamais à ton cœur que parce que j'ai fait ceci, c'est pour cela que je suis ce que je suis. Garde à ton cœur de ne pas dire que c'est à cause de mes mains. C'est ça le premier point que je voulais partager avec vous. Frère, de reconnaître toujours que c'est à cause de Dieu que tu es ce que tu es. Et si tu es reconnaissant, c'est à cause de Dieu. Frère, tu seras attaché à Dieu. Tu seras attaché aux choses de Dieu. Et tu donneras à Dieu ce que Dieu attend et toi. Quelqu'un qui peut dire Amen. Amen. Jean chapitre 4, verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherchent le Père. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Jean chapitre 4, verset 23. Je relis. Non, c'est bon, les vrais adorateurs. Frère, Dieu cherche les vrais adorateurs. Vous savez, souvent nous confondons des choses. Un adorateur, ce n'est pas celui qui chante bien. Un adorateur, ce n'est pas celui qui passe devant pourrait chanter seulement. Un adorateur, en réalité, ce n'est pas un chanteur ou une chanteuse. Mais un adorateur, c'est quelqu'un qui a un grand amour ou qui manifeste un grand amour pour son Dieu. Or, lorsque quelqu'un manifeste un grand amour envers son Dieu, il a la facilité de se sacrifier et de tout donner pour son Dieu. Tu peux être un chanteur et ne pas être un bon adorateur. Tu peux être un prédicateur et ne pas être un bon adorateur. Si la Bible parle de vrais adorateurs, parce qu'il y a aussi des faux adorateurs. Amen. Maintenant, dans quel rangée toi tu vas te mettre? Est-ce que tu es un bon adorateur? Est-ce que tu es un vrai adorateur ou bien tu viens seulement parce que tu veux participer au culte chaque, chaque dimanche? Vous savez, le temps que nous sommes, j'étais conseillé que d'entrer dans les carrés ou dans le cercle de vrais adorateurs c'est maintenant que tu dois retourner au-dedans de toi et que tu regardes à l'intérieur de ta vie si tu es vraiment un vrai adorateur je te préviens ou je tire ton attention tout peut arriver et à n'importe quel moment. Tu peux dire Amen. Amen. Amen. Frère, tout peut arriver. Et à n'importe quel moment. Frère, si on ne sait pas se préparer, si on ne sait pas se convertir à être un bon. Et ce que Dieu attend de nous, frère, nous allons regretter. Vous savez, Matthieu 7, je pense 21, la Bible nous dit, dans le dernier jour, ils me diront, Seigneur, j'avais guéri les malades. Ils me diront, Seigneur, j'étais tous les jours à l'église. Mais je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Hein, Mais en étant à l'église, en venant à l'église. Enfin, des fois, moi, ça, des fois, ça me choque. Ça me fait mal au cœur. Tu verras quelqu'un qui fréquente l'église tout le temps. Quelqu'un qui est tout le temps à l'église. Mais les actes qu'il pose, ça ne correspond pas à sa présence dans l'Église. Frère, j'ai dit et je répète, on n'est pas plus que les autres. On n'est pas spécial. Peu importe ce que nous pouvons avoir, j'ai beaucoup d'argent sur mon compte. J'ai ma vie plus que les autres. Je parle un très bon français. J'ai beaucoup de relations. Mais un jour, tu partiras seul. Un jour, tu partiras seul. Toutes ces choses-là resteront. Et c'est maintenant que, frère, tu dois écouter, comprendre que, mais Dieu m'a laissé depuis que j'étais né. J'ai passé des situations, des circonstances. Des fois, je vois à côté de moi des personnes que je connais qui sont bien obéissants à Dieu. Ils sont fidèles à Dieu. Mais je vois de telles personnes, ils parlent. Ils racontent des choses compliquées, trop bizarres. Ah, des fois, Dieu t'a mis à côté de ces gens-là et Dieu a permis qu'ils partent. Non, parce qu'ils sont des infidèles. Mais juste pour te corriger, toi. Vous savez, Esaïe a dit une chose. Je donnerai des hommes à ta place. Donc, Dieu est capable pour corriger une personne qu'il sacrifie beaucoup de personnes. Il est capable de le faire. Mais frère, dommage. Si jusqu'aujourd'hui, tu te présentes à l'église avec des, des aventures. Tu viens à l'église comme la coutume. Parce que chaque dimanche, on va à l'église. Chaque dimanche, on va aller prier. Laisse-moi aussi aller à l'église. C'est bien, frère. Surtout que personne ne peut pas t'obliger. Personne ne peut pas te donner le tumaton. Il faut... Tu, tu, tu fais des choses et qui est déplacé. Des fois, on te dit non. Toi, tu n'as pas le droit de faire ceci. Tu dois être, et tu dois avoir l'attitude d'un bon adorateur. D'une personne qui peut démêler dans la présence de dieux Tu tournes les dos, tu pars et tu t'en fous. Des fois, tu as l'audace à des fois de répondre. C'est bien bon. Mais un conseil que moi je vais te donner aujourd'hui, que cela soit dans ton intérêt, que tu puisses se convertir à être un très bon adorateur. La Bible dit, l'air vient, il est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en, en vérité et en esprit. Frère, Dieu est esprit. Pour se connecter avec lui, tu vas connecter avec Dieu en esprit. Et quelqu'un, frère, qui n'est pas un vrai adorateur. Dieu ne prête pas son oreille à l'écouter. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen! Mon troisième point, c'est attachez-vous à l'œuvre de Dieu. Attachez-vous à l'œuvre de Dieu. Frère, ça, c'est ton église. Dieu n'habite pas ici, physiquement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Moi et toi, nous venons ici pour écouter la parole de Dieu. Et ce qui est compliqué pour nous, je ne veux pas parler pour les enfants de Dieu, mais pour nous les enfants de Dieu, de l'Église et parole créatrice. Nous venons à l'Église, mais nous ne sommes pas attachés à l'Église de Dieu. Ne sont pas attachés à l'œuvre de Dieu. Frère, vous savez, il y a un nom dans la Bible, Luc chapitre 7, verset 5. Lisez-moi ce verset, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Car il aime notre nation et. C'est lui qui a fait construire notre synagogue. La parole Seigneur. Est-ce que tu peux continuer? Car il aime notre nation et celui qui a fait construire notre synagogue. Jésus partit avec eux. Il n'était plus de loin. Il était plus très loin de la maison quand l'officier envoyait non, des hommes. à au verset 4 et tu descends. Le verset 4, ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. Amen. Amen. Ils arrivèrent auprès de Jésus, plusieurs personnes, et ils lui adressèrent des temps de supplication, disant il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. » Frère, il y a du monde qui est venu vers Jésus pour insister à Jésus à cause d'une seule personne. Vous savez pourquoi une seule personne? La première des choses, parce qu'il aimait la nation, et la deuxième des choses, parce que c'est lui qui a construit le synagogue. Ouais, L'église ne peut pas avancer. Si toi tu te mets à ton côté, l'autre il se met à son côté, l'autre il dit que non, moi je croise les bras, je ne veux rien savoir de cette église. Nous allons vers la dixième année de cette église. Bientôt là, nous allons faire dix ans. Bientôt là. Et il y a des personnes qui sont là depuis. Il y a aussi des personnes qui sont venues après deux ou trois ans. Mais est-ce que vous êtes attaché à cette œuvre? est qu'on arrive à penser, à dire que non Ça, c'est notre église. Ça, c'est notre maison. Qu'est-ce que nous pouvons faire Frère, tout ce que nous faisons pour Dieu, tout. quand je dit tout, tout ce que nous faisons pour Dieu, il y a une récompense. Amen. Vous savez, quand la foule dit que il le mérite, c'était juste parce que cet homme, il était tellement attaché à la nation, tellement attaché à l'œuvre de Dieu, et il avait cet amour, il manifestait cet amour-là. J'ai toujours... Était touché par cet acte. Je ne sais pas si en 2020 il va continuer de la même façon. Frère, tu vas regarder, tu habites aux environs. Mais à l'église, tu viens toujours en retard. Des fois, ils t'ont déjà reproché à plusieurs fois. Tu regardes ton le montre. Le culte commence à 13h30. Toi, tu te réveilles à 13h pile. Le temps de se préparer. Tu arrives à l'église des fois 14 h ou 14h20. Enfin. Mais il y a des moments pour venir à l'église. Tu dis que non, je ne peux pas venir prier, je ne peux pas venir à l'église. Je veux me reposer. Tu te reposes pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que lundi, tu as besoin que tu sois en forme dans ton travail. Or, oh, tu ne sais pas, frère, à l'église, nous sommes un corps. Et une fois, un membre n'est pas là. Cela ne plus encore complet, surtout, surtout si tu es quelqu'un qui est serviteur, qui travaille à l'église, ouais. Moi, ça me Quelqu'un qui est serviteur ou servante à l'église, aujourd'hui, il vient, il vient à regarder. Demain, il vient en retard. Après, demain, il vient en retard. C'est-à-dire de dimanche, de dimanche, il vient en retard. Et en lui-même, en lui-même, en lui-même, il n'est pas préoccupé. Ça ne lui dérange pas. Frère, moi j'ai toujours dit ça. Même ma femme, je l'ai dit ça tout le temps. Ça me tue. Lorsque je viens, j'arrive en retard et je vois. Les personnes, ils ont arrangé les choses et moi je viens comme un chef faire seulement, commencer seulement à prier, ça me J'aime bien arriver à l'église, contribuer à mettre aussi, ou voir les gens ah non, on va faire, mais je suis là. Voici ouais, ce sont de petites choses qui nous montre l'amour que nous avons avec Dieu. Amen. Ce sont des petites choses. Vous savez, à cause de quelles choses, Dieu peut t'épargner à un danger très grand. Amen. Vous savez pourquoi Parce que tu viens juste avant, tu balayes pour tout le monde, et les gens, ils vont commencer à remarquer cela. Lorsqu'il y a quelque chose... Oh, mais non. Lui, ce problème ne peut pas lui arriver. Il faut que Dieu le fasse grâce. Non, c'est lui. Non, non, non. Non, pas lui. Lui c Frère, le fait que les gens commencent à réclamer comme ça, c'est toute une prière devant Dieu. Et Dieu tellement est fidèle pour ne pas faire honte à son nom. Dieu il agira. C'est ça ce qui est arrivé à cet homme. Ce qui est arrivé à cet homme. Il n'a pas demandé cela aux gens, mais les gens voyaient ce qu'il faisait. Les gens voyaient. Mais combien de fois donc de des j'ai des chocs dans mon cœur, juste pour dire mais cher. Frère, peu importe la génération, je parle de papa, de maman, de jeunes. L'éducation est donnée, mais l'éducation, on n'oblige pas quelqu'un. Et une personne qui a loupé l'éducation, son futur est compliqué, frère. Sachez très bien, à bas âge, si tu n'arrives pas à comprendre des choses, quand tu vas prendre la connaissance, tu seras un véritable incrédit. Voilà pourquoi tu comprendras lorsque tu ne connaissais pas vraiment la parole de Dieu. On t'a saigné des choses, mais tu ne comprenais pas, tu mets ces choses-là à côté. Et lorsque tu vas grandir, si tu tombes dans un lieu où ils ne vont pas t'enseigner la parole de Dieu correctement, tu seras l'opposant ou l'opposant de la parole de Dieu. L'éducation des bases, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, que ce soit dans l'école, est très important. Est très important. Prenons, frère apprenons à attacher à notre église. Vous savez, il n'y a aucune place que moi j'ai été toujours trop bien si ce n'est pas à l'église. Quand on passe des retraites seulement des deux jours des deux jours et à l'église, j'ai été toujours trop bien. Mais un enfant de Dieu, il n'arrive pas à délivrer ensemble dans la communion. Tu penses pourquoi tu n'arrives pas à venir à l'église, à passer des retraites Pourquoi tu n'arrives pas Ce n'est pas que tu n'as pas le temps, non, ce n'est pas qu'il y des temps. Mais tu te sens que tu es enfermé en fait. Tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas dans ton monde. Mais frère, tout ce que nous faisons pour Dieu, il y a une récompense. Amen. On a tous là, nous disons tous, eh, c'est un nouvel an, sika. vraiment, c'est une année excellente, c'est une année de victoire, de succès. C'est toi qui vas faire cette année une année excellente. Les années sont internes, comme Dieu l'a fait. Et Dieu a fait toute année. Dire rien bon. Mais c'est toi, ta façon de faire des choses, ta façon de voir des choses, ta façon d'agir. C'est ça qui va faire que cette année soit excellente, cette année soit victorieuse, cette année soit inannée. Sinon, si tu es dans le même système, tu auras de mêmes résultats. Frère, tu auras des mêmes résultats. Rien ne va changer. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Frère, l'église, on n'a pas seulement le programme de l'église et et dimanche. Déjà, les chrétiens, un bon chrétien, il ne va pas venir seulement à l'église les dimanches. C'est comme, comme une coutume. Je vais à l'église parce que tout le monde hein, va à l'église. Je vais rester tout tous à la maison. Non. Je vais prier. Non, frère. Non. Tu remarqueras, ça fait des années que tu es dans cette église. Tu ne sais pas qu'il y a une avec Jésus où nous prions. Qui ne sais pas qu'il y a la prière de chez lui. tu n'es pas là si tu vas à l'école tu vas à l'école tu peux faire d'autres choses après l'école le problème de l'église pour toi dans la tête il n'y en a pas le samedi c'est la journée où tu peux aller je sais pas marcher partout regarder faire des courses et tout, que tout, tout, tout sauf que en disant que non je vais sortir le matin à 14h. Je suis à l'église. Je fais une heure avec Jésus à 15h. Je continue mes affaires. Enfin, j'ai appris lorsque j'étais en Angola, jour d'aujourd'hui de de au Sanktichaça, ça c'est pas déjà Sanktichaça. Les gens se réveillaient très tôt le matin. Il ne peut pas aller au marché sans pourtant aller au culte matinal. Jamais. Un jour, je vendais les médicaments, un jour j'ai attendu un homme les gens, les, les, les, les policiers sont entrés dans un marché pour ramasser pour nous saisir le, le, le, le marchandises j'étais épargné il y a un homme qui était épargné il criait il a dit je viens pas seulement pour vendre mais je me réveille à 4 h du matin pour prier je donne mes offrandes avant de venir je passe dans les cultes matinales avant de venir. Quand toi, tu fais des efforts pour aller à 4h du matin, déjà que tu sois le premier au marché, lui, il est là, il prie. À 6h du matin, il vient. Il commence à vendre. Tu remarqueras que toi qui es arrivé à 4h du matin, les clients ne te voient pas. Mais la personne qui est arrivée à 6h du matin, il a vendu, il a terminé, il est rentré, toi, tu restes. Tu sais pourquoi? Parce que la priorité était d'abord Dieu. Amen. Tu peux dire amen. Amen. amen. Je vais vous donner un exemple. J'ai un moment où je ne venais même pas au culte de Jésus. J'avais besoin de l'argent. J'ai commencé à travailler le matin. Jusqu'à 22h, Je rentré à la maison. J'ai commencé mon travail... Je quitte mon travail, je vais encore faire un autre travail. Il était trop dur. Mais les samedis, j'étais là, les dimanches, j'étais des fois, je suis fatigué. Mais un jour, j'étais là. J'ai un coup de fille. Dieu a fait grâce qu'elle puisse me donner un travail. L'argent que je prenais là-bas, l'argent que je prenais là-bas, dans un seul travail. Dans un seul travail. Et j'ai arrêté ça. Vous savez, quand tu montres l'amour de servir Dieu, Dieu ne manquera pas à te bénir. Ah, ouais. Nous souffrons dans beaucoup de choses et surtout que nous sommes orgueillés, très orgueillés, parce qu'au jour d'aujourd'hui, même le parole de pasteur n'a pas des effets dans nos vies. Les conseils de pasteur n'a pas des effets dans nos vies. Or, oh, c'est un point qui a été parlé à la fin. Or, oh, un berger, frère, vous pouvez avoir même âge, ou tu plus âgé que lui, mais il a quelque chose qui est différent de toi. L'onçon que Dieu pose sur lui pour un service précis. C'est ça la différence. Tu peux être plus intelligent que ton pasteur et ton père spirituel. Mais il y a une différence que toi-même, tu ne peux pas te donner à toi-même. C'est Dieu qui donne ça. Amen. Mais voilà pourquoi, des fois, on fait des choses, ça ne marche pas. On fait comme si ça ne marche pas parce qu'on ne sait pas écouter les personnes que Dieu a mis devant nous. Et c'est triste. Qu'est-ce qui te manque de venir prier le jeudi? Parce que le programme est pour toi. Samedi, on est presque tout le monde à la maison. Mais les gens qui viennent le samedi, c'est les mêmes personnes qui sont chroniques à venir le samedi. Frère, détache-toi à l'amour de l'argent. Détache-toi aux faiblesses et aux négligences. Lève-toi aimer les choses de Dieu, et bon, tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Frère, nous négligeons tellement Dieu et nous faisons beaucoup d'efforts en pensant que quand je fais ces efforts, je vais gagner plus. Tu fais des efforts, tu souffres, mais tu ne gagnes pas ce que tu cherches. C'est ça le problème. On a culte chaque Jésus. On a quitté chaque samedi. J'ai dit, on est là peut-être de 17h30 à 19h. Mais tu viens jamais de ça à la maison. Tu finis l'école tôt. Tu finis l'école tôt. Pourquoi tu viens pas Peut-être la chose que tu cherches, tu ne vas pas prendre ça le dimanche. Dieu veut voir ton amour dans les jours des semaines. Mais quand tu viens pas, comment tu vas bénéficier à ça Est-ce que tu peux dire « Amen, Amen. » Amen. Il y a une autre chose, frère. Et cette chose ça, ça fait mal au cœur. C'est juste un conseil que je vais, un conseil que je vais donner. Vous savez, les réseaux sociaux, au jour d'aujourd'hui, il y a tout, sauf rien dans les réseaux sociaux. Mais les enfants des dieux, on n'est pas avoir l'interdiction d'utiliser ça. On doit utiliser les réseaux sociaux pour attirer ceux qui ne connaissent pas Dieu à connaître Dieu. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Amen. Amen. On a toujours eu... Euh, nous avons un site, nous avons, euh, nous avons euh, un, un chaîne YouTube... Tu as pris le message qui passe. Tu que je vais partager ça sur ma page. Des fois, si tu regardes sur tes amis, tu as plus de 500 amis. Une fois, toi, tu mets juste un petit commentaire, peut-être que tous tes amis là, ils vont voir, ils vont être inscrits à ce message-là. Mais regarde, que ce soit le maman, que ce soit les papa, que ce soit les jeunes, regarde les choses que vous mettez sur vos Facebook. Regarde un peu les choses que vous publiez ici sur vos réseaux sociaux. Un enfant de Dieu, un bon adorateur, il n'est pas seulement adorateur à l'église, même sur les réseaux sociaux, tu dois donner l'identité d'un adorateur. Ah. Tu as la facilité de partager les choses de politique. Tu as la facilité de partager les, les, les, les choses de théâtre. Tu as, la, tu as la facilité de tout. Même ceux qui sont monés deux fois, des fois, j'entre dans les statuts, j'entre, les... je regarde. Non, pas. Il y a d'autres qui travaillent à l'église. Quand je vois, j'appelle direct. En ça. Ceux qui ne travaillent pas à l'église, je regarde. Je regarde. Je laisse. Frère Charlie, tu me regardes, tu es parmi les gens. Qui fait quoi? Qui partageait des euh, choses. Chose. Parce que tu, euh, tu me regardes. Oh. Voilà. Oh. Et ce n'est pas, ce n'est pas bien. Frère, ce n'est pas bien. Ça ne nous apportera rien. Frère, tu comprendras. Mets-toi devant. Dieu m'a fait grâce. Je fais, je fais la formation d'ambulancier. À chaque fois que j'entrais dans des hôpitaux, aux urgences, frère, j'étais.. Je sais pas comment vous dire. Je comprenais que ça, c'est rien. C'est rien, frère. C'est rien, c'est rien. Si tu vois comment les corps humains, le corps humain comment ça paudrir comment ça, ça, arrive, hein? ça arrive à s'abîmer plutôt, les corps humains peu importe ce que tu es tu diras que laisse moi donner ma vie à Dieu laisse moi donner ma vie à Dieu tu vois tu regardes les nombres de l'église mais tu as vu le message mais Justin partage dans ton page ça aidera les autres de les voir. Quand tu vois les musiciens monter, tu as l'audace, voilà, de mettre de statut pour que tout le monde voit. T'as l'audace de partager sur eux. Si ton Facebook, est t'as pas aussi honte. Dimanche, tu viendras à l'église tranquillement. Vous savez, cet homme, Nicodème. Cet homme, Nicodème. Moi. C'est mon avis à moi. Des fois, je, je, je lui avais donné raison. Vous savez, comment est-ce qu'il est venu chercher Jésus La Bible dit la nuit en cachette. Vous savez pourquoi Il connaissait ce qu'il est, il connaissait son entourage. Par la honte, il s'est caché. Mais toi, tu n'as pas honte. Toute la semaine, ce que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est de publier des choses qui ne correspond pas à ton Dieu. Dimanche, tranquille, tu te mets propre et tout. Pas à l'église, tu t'assois. Tranquille. Amen ou tu dis Amen. Alléluia, tu dis Alléluia. Quand tu sors la nuit, pouf, dog. Mais tu es un hypocrite. Et les hypocrites n'entreront pas au royaume des cieux. La Bible elle, nous dit, soit tu es chaud, soit tu es froid. Il ne faut pas être chrétien. C'est trop dangereux, frère. C'est trop dangereux. Et qu'ils ont les réseaux sociaux pour hein, évangéliser la parole de Dieu. Si tu avais contribué, si tu avais contribué pour notre chaîne YouTube, jusqu'à aujourd'hui, on ne pouvait pas toujours avoir 83 abonnés. Non. Si tu te mets, si tu te mets en disant que. On doit mettre le main. On doit évangéliser. On doit faire ceci. On ne va pas rester là. Pourquoi on a fait ça Là où l'église ne peut pas arriver, le message, ça peut arriver. Combien de fois, quand on dit qu'elle vient, on a l'habitude de faire. Euh, Comment dirais-je L'évangélisation, chez les posticiens qui sont ici à côté. D'autres apérages. Quand on te dit, viens, voilà pourquoi il y a des moments. On a, y a un frère, quand il entre, je voir. ils sont dit, retourne là-bas. Quand on est dans le salon, quand tu fais ça en cachette là-bas, personne ne voit. Vrai, tout il il ne faut pas partager des Bibles. Les, on est enfants des dieux. frère. Si tu veux que 2019-20 soit une bénédiction pour toi, fais des choses de bien. Frère, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas ton ami. Si c'était le cas, Moïse allait entrer à la Mais Dieu avait fait voir à Moïse que malgré on collabore bien, mais je ne suis pas ton ami. Si j'étais dit un elle... truc tu dois faire ça comme moi je t'ai dit. Frère, méfions-nous à Dieu. Il est trop gentil, mais c'est un Dieu du principe. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je pense que ces conseils, tu vas prendre ces conseils bien et tu vas changer les choses. Je ne suis pas là pour elle pour te blesser ou pour te mettre les couteaux dans le cœur. Mais je te dis pour ton bien. Pour ton bien. Nous devons aller à l'église. Une autre chose, une autre point. Respectez vos responsables. honorez ceux qui ont récit l'autorité sur vous. Et il y a quelqu'un qui peut dire. Hébreu chapitre 13, verset 17. Hébreu chapitre 13, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux car ils veillent sur votre âme, en homme qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie, et non à ce qui ne nous serait d'aucun avantage. La parole du Seigneur. Est-ce que tu peux répéter ça, Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme, un homme qui, dev, qui devront rendre les comptes, des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ce qui Seigneur. ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est vrai, euh, en Europe, c'est quelque chose qui, euh, qui est devenu habituel, une, une habitude. Le manque de respect euh, aux serviteurs de Dieu et aux gens qui qui sont des de responsables. La Bible dit, euh, respectez vos responsables. Soumettez-vous en lui. Pourquoi Parce qu'il veille sur vos âmes. Et il faut que ces responsables le fasse avec joie et cœur. Non, avec un cœur inquiet. Pourquoi Parce que ça ne sera pas de votre hein, avantage. <coughs> Vous savez, je n'ai jamais eu la grâce de répondre à mon pasteur. si je peux appeler ça ta grâce surtout un seul ni à sa femme ni à sa femme et c'est trop triste hein, ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu les enfants des dieux vous savez, nous ramassons beaucoup de choses mauvaises. La même main qui t'est béni, la même main que tu insultes, la même main que tu parles derrière nous, la même main que tu critiques. Après, tu vas oublier. Des fois, ce serviteur-là, il ne sait même rien. Après, tu vas revenir encore vers lui quand tu auras des problèmes, il te pose encore la main. Frère, ce qui respecte les hommes de Dieu, ce sont des personnes qui sont bénies. Vous savez, moi j'ai vu ça, une femme, j'ai toujours donné son témoignage. La première fois que j'étais parti à ça, longtemps dans les mariages, elle n'aimait pas au monde. Elle est venue me voir. J'ai appelé avec son mari, j'ai prié. J'ai donné des instructions lorsque je suis retournée après une semaine est tombée enceinte. Lorsque ma mère est décidée, je suis partie, je l'ai vu avec elle, grosse et, et, et avec son, sa grossesse, ça passait très bien. Je lui ai, donné, je lui ai dit, fais ceci, fais cela. Elle ne m'a pas écouté. Quand elle a accouché, elle a vu l'enfant quelque temps après la fin de ses Je suis retourné. À chaque fois je lui, je lui parle au téléphone, ah, parce que j'ai besoin de vous. Je, les jours où je suis descendu chez elle à la maison, après, elle m'a accueilli d'une manière. Je ne sais pas, elle ne m'avait rien donné. Elle m'a dit, pasteur, j'avais juste un besoin de toi. J'avais juste un besoin de toi. J'attendais que toi. Je dis, mais je ne suis pas Dieu, attends. Il m'a dit, j'attendais que toi. On a prié, je lui ai dit des choses de faire. Quand je suis retourné quelque temps, elle est tombée encore enceinte. Fois je me suis assis, je suis mis Seigneur, pourquoi ça? Je vite compris que la Bible dit c'est lui qui reçoit un prophète en qualité du prophète et il recevra aussi la récompense hein, d'un prophète. Amen. En fait, la façon dont tu, en fait, tu, tu considères l'homme de Dieu, ce n'est pas que en fait tu mets, tu mets euh, euh, sa confiance en lui mais tu as confiance en lui à son Dieu, Dieu te bénira. Mais c'est respect, c'est respect, c'est respect, Il est devenu compliqué au jour d'aujourd'hui à l'église. Je dirais non seulement parce que, même à sa femme, même à sa femme, il y a une chose que les gens ne savent pas. Vous savez, si euh, je vais prier pour quelqu'un et Dieu me donne direction de toucher le corps de la personne, et que cette personne c'est une femme, je n'ai pas le droit de la toucher, c'est ma femme qui le verra. Et c'est facile à se connecter parce que mon corps c'est lui, moi c'est lui, elle, elle c'est moi. En connaissant la parole de Dieu, quand tu respectes ton père, tu respecteras aussi ta mère. Est-ce que tu peux me dire Amen? Ce sont des choses que euh, j'avais dites à l'église. Mais plus je vous cache des choses, plus je ne vous aide pas. Frères, sœurs, changeons. savoir comment répondre à ton pasteur, savoir comment répondre à ta, à ta maman, pasteur que cela est très important. Tu peux ou ne pas le faire. La Bible dit quand tu le fais, c'est donc avantage que tu bénéficieras le bien. Quand tu ne fais pas, ça sera de ton des, des avantage. La Bible n'a pas dit que Respectez-les parce que Dieu veille sur vos âmes. La Bible dit, respectez-les parce qu'il les veille. Donc, c'est-à-dire que qui veille sur vos âmes et ils vont rendre compte à Dieu par rapport à vos âmes. Ça, c'est un conseil que je vais donner à l'Église. Tu peux être plus âgé, tu peux être moins âgé ayant l'habitude de, de respecter. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une qualité. Est-ce que tu peux dire amen? amen Amen. Tu peux dire Amen. Amen. amen. Frère, enfin, un moment si tu avais changé. Ce sont des remarques que je fais au nom de personnes qui étaient très pauvres à l'Église, très humbles à l'Église. Mais à un moment donné, les personnes... Dans l'Acte chapitre 3, la Bible dit, vous avez commencé en esprit, vous voulez entrer à la chair. Qui vous a trompé Qui vous a trompé C'est un conseil que j'ai donné ni d'autres points ou des points qui restent. Si Dieu nous permettra, on va continuer le dimanche prochain. Mais je vais dire une <coughs> chose. Si tu as des choses dans ton cœur, pour ta soeur ou pour ton frère, voilà. Pardonne-le. Demande-lui -le, pardon. Pourquoi je dis ça et pendant que j'ai préparé ces messages, j'ai parlé avec un ami en Irlande. Je lui dis, demain, je vais donner le conseil à l'église. Qu'est-ce que tu me conseilles aussi Il m'a dit ah non, parce que moi je rien à te dire. Prie seulement encore Dieu. En priant, quand je me suis endormi, je vois, je prêche à l'église sur les rancines et les pardons c'était beaucoup de personnes à l'église. Mais je prêchais sur les rancunes et les pardons. Alors pourquoi je dis à une personne, si tu as des choses dans ton cœur, à pardonner ou à demander pardon, fais-le. tu ne sais pas ce que ça va passer. Ou en sortant d'ici, tu ne sais pas ce que ça peut arriver. Le monde a pris une vitesse extraordinaire. Et Jésus revient bientôt. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui ni demain, la mort peut frapper dans ta porte. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Peut-être que je continuerai dimanche prochain pour faire mon osier et nous allons prier. awa yesu is soit une bénédiction pour nous. La Bible a dit Faites ceci en mémoire de moi, Seigneur, pour penser à ta mort et à ta résurrection. Voilà pourquoi, par le nom puissant de Jésus, Seigneur, ces choses qui ont fait dans le main des hommes, Seigneur, qu'ils soient purifiés et bénis, afin que nous puissions bénéficier de ça. Par le nom de Jésus, vous avez ainsi differences et Nous allons avancer un par un, tu prends d'abord euh, le pain, après tu prends la coupe et tourne, tu restes et tu pour manger tous ensemble. On peut passer s'il te plaît. Je dit très bien, je vais nous voir tous hein, passer ceux qui sont baptisés. Si tu as un problème, il a couture et tu passes pour. Bon, le tout, il n'y a aucun problème et Dieu ne peut pas te pardonner. C'est là que le fin de l'année, je vais que tous en plus des à cette Merci. Mm -hmm. mm -hmm. et l'a l'air donnant en disant cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui répondit pour vous nous prenons et nous vivons papa na kiti beaucoup pour pour na Le la Éternel grand Dieu na pour la vision ensemble. vivre la santé la ma Éternel, au grand Dieu, de Éternel, au grand Dieu, année au année à prospérité, année à victoire et élévation, au Si me fait mon prédication après à n'a pas mon la protection la nous et la la de Amen. Nous avançons pour euh, Bon. s'il